C'est hey Roger, c'est parti. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et déjà, je vais m'excuser parce que il est euh, 21h presque 15. Euh, on a eu de vrais problèmes techniques sur Skype euh, avec des quittés inopinément. Voilà, donc euh, c'est pour ça qu'on a pris énormément de retard. Donc, émission radar numéro 106 du dimanche 31 mai 2020. Ça fait à bon, peu près trois quarts d'heure qu'on galère, Roger, et on était euh, près dix minutes avant l'heure. On était près dix minutes avant, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, euh, euh, elle est intitulée, cette émission Radar 106, Partage ou Carnage, et elle est titrée Rendre l'argent impuissant et mortel. Donc, cette émission, elle est dédiée à tous les George Floyd, à tous les Cédric Chouvia. Les adama traoré les Lamidiang, les Rébifres, tous les piétinés, tous les diffamés, par tous les violents nervis de toutes les gouvernances marchandes en marche. Voilà ce que j'écrivais en 2018 sur des sociétés qui ne divisent pas nuisiblement les peuples en états nations concurrentiels et territoriaux, des sociétés qui ne mettent pas les individus en concurrence mais en coopération autogestionnaires, des sociétés horizontales et circulaires totalement antinomiques avec toutes les républiques nationales passées, présentes et futures. Pensez-vous que subventionner le transport aérien et l'industrie automobile soient des choix politiques qui vont hâter le respect de la biosphère terrestre et favoriser le partage équitable des espaces aériens et terrestres. Hier, un député de métier n'a pas profité de la marge des solidarités en faveur des réfugiés pour dénoncer les personnes qui, au sein de l'Assemblée nationale française, mettent en place et tirent profit des conflits à l'origine des migrations forcées en organisant officiellement le groupe d'amitié France-Arabie Saoudite, il n'a pas non plus exigé sa dissolution immédiate et définitive. La proximité du deuxième tour illégal des élections municipales de 2020 est-elle à l'origine de cet oubli Hier soir, l'Empire américain déclinant a retrouvé, après neuf années, un accès privatisé à l'espace terrestre Le partenariat public-privé FBI-NASA-SpaceX est un nouveau pas militaro-industriel des ex-colonies britanniques dans le système solaire aux ressources convoitées par des primates pilleurs et gaspilleurs originaires de la Terre. Partagé, parce que c'est bien le sujet de notre émission le bâton de parole et la négation de la parole vivante il est concentration et monopole du pouvoir de s'exprimer il est la liberté d'expression marchande par cooptation entrepreneuriale il est l'équivalent d'une règle imposée par une communauté partagée toujours et encore sont exclus du pouvoir de partager dans tous les espaces celles et ceux qui le font gracieusement. En effet, pour toutes les communautés commerciales, privées, publiques ou en partenariat, la gratuité déroge à la règle fondamentale et constitutionnelle de la sainte concurrence et du prix de revient le plus bas possible. Donner donner est une activité inhabituel, voire suspecte, pour tous les algorithmes commerciaux qui gèrent les crédits des réseaux sociaux. La gratuité de vos propos vous condamne, sans aucun jugement de valeur et sans aucun appel suspensif, à une impitoyable censure robotisée exprimée dans un français très approximatif. Roger, je, je te coupe deux petites secondes. On a un bonjour qui nous arrive d'Italie. Alors, c'est Stemmer Malduver qui nous dit « Ciao, salut libertari dal Italia ». Voilà. Eh bien, on, on, on leur remercie. Euh, c'est bien euh, ce salut interpopulaire, parce qu'il euh, n'est pas du tout nationaliste, vu qu'il est lui-même anarchiste. C'est un salut interpopulaire qui fait que nous ne sommes pas italiens, nous ne sommes pas français, nous sommes des terriens. Donc, je cite euh, cette censure robotisée, dans un français très approximatif. Vous ne pouvez temporairement plus défectuer certaines actions, alors certaines avec un S, mais sans S à action, car nous, car nous ne sommes pas des actionnaires de Facebook, franche. fermez la parenthèse, sur Facebook. Cela est dû au fait qu'une activité inhabituelle a été détectée sur votre compte. Votre compte sera limité, limité, limité jusqu'au 6 juin 12h23. Il est bon, lorsqu'on ne sait pas reconnaître ses limites, qu'une entreprise vous les rappelle. Ma liberté d'expression se retrouve donc confinée de nouveau et pour la troisième fois consécutive pour une semaine. Et là, je vais appeler, euh, enfin tu vas appeler notre ami Pierre Merachkovski, qui doit intervenir par téléphone dans cette émission qui a pris beaucoup de retard au démarrage. Mais euh, donc, euh, notre ami Pierre Merachkowski, euh, qui a publié récemment, il va nous en parler, l'ensemble de son abécénaire, Donc, euh, en fin de compte, ses réactions de, de, confiner, euh, de confiner malgré lui, hein, comme tout le monde. Et, et donc, ce soir, il va euh, nous en parler. Donc, euh, Marc euh, il est en train d'appeler notre ami Pierre. Oui, euh, salut Pierre, c'est Marc. Je te mets sur haut-parleur. Oui, bah je, je, je, euh, D'accord. Dans une dans, dans minute, je descends. C'est comme tu veux ou euh, je dis à Roger ouais. Hein. Ouais, je suis prêt. Okay, Quand tu, veux. Voilà. Et bah, quand tu veux, Pierre, tu peux y aller. Soigneusement remonté d'un américain qui du producteur international de films d'auteurs émergents. Je ne sais pas pourquoi. Le masque fabriqué par des employés français pour lutter contre le coronavirus tombe toujours de mon nez. Ils ont très éloignés et la femme derrière m'a ajouté, Edwin. Les hommes seront femmes et que les femmes seront femmes. Alors, il y a eu un grand silence. Puis, l'art de la fugue, a, a remplacé la sirène de la BAC police. Et les hommes qui premier de deuxième siècle qui ont déserté la BAC police se sont travestis en femmes et les femmes ne se sont pas travestis en femmes. Et les policiers BAC, à cet instant, ont dit qu'ils rentreraient pas dans le village irrégulier syrien. Car s'ils rentraient dans les villages, ils risquaient d'attraper la maladie coronavirus, parce que dans un village révolutionnaire syrien, les révolutionnaires syriens ne respectent pas les règles de la distanciation et que s'ils désembarquaient dans la canelle de fourgons, puis dans les stades de prison, stades de torture, ils risqueront, faute de masse, si on un PP4, d'attraper aussi la maladie. Alors. Les policiers PAC ont dit que le temps des déclarations dans les 20 heures actualités des FM du Monde destinées à éloigner l'existence du procureur, le ministre président, association de sair conseillers, était à jamais révolu. Alors l'avocat FIST et les 109 conseillers ont, ont entamé par tous en répétant que des actes de distanciation sociale étaient offenses et souffrances. Mais... Et les joueurs de cornemuse ont joué une tasse viennoise, bourgeoise. Et Myriam et les quatre HL ont annoncé la fin du temps. Alors à cet instant, les 109 convives, l'avocat fils d'homme, l'intellectuel Hermir, le et les policiers Pâques ont fui l'acquéreur de la peau de la fenêtre et se sont enfoncés dans le couloir, encerclés par les hommes et les femmes qui ont les hommes travestis en femmes. Et tous, ils se sont traversés en femmes. Et se sont traversés en femmes. Je me suis assis sur les marches devant l'immeuble de l'avocat fils du producteur, et je retenu, et j'ai ri. Et j'ai répété devant la caméra que le spectacle était fini et que désormais chacun se en dehors du palmarès et des prix littéraires, cinéma et des promotions se sur grande surface. Et j'ai crié, où es-tu Et j'ai crié, pourquoi ne m'as-tu pas téléphoné sur St. h et 2h04, tu devais me téléphoner à 2h35 Et j'ai crié, Rachel, Myriam. Alors les quatre prêts, Richard et Myriam ont... Et les joueurs de belote ont cessé de jouer la belote. Et le joker fou qui a inventé son identité, sa mère, sa vraie sa carrière cinématographique a été ovationné par les hommes travestis en femmes et les femmes habillées en femmes. Et le joker a dit, pourquoi avez-vous peur de votre folie Et les cercles encerclant les cercles ont annoncé à Edwin qui se lavait les mains au-dessus du jalid droit alcoolique, qu'ils n'étaient pas des cons, des boutons, des visions infantiles sous-prof, sous-chef inutile citer. Et le joker a dit. Mon nom est Joker. Et j'ai vu à cet instant précis sur l'estrade les encartés de la synagogue se laver les mains, eux aussi, entre les bacs de gel hydroalcoolique. Et j'ai vu les encartés des associations au 1901 qui se laver les mains au-dessus du de gel hydroalcoolique. Je ne suis pas couché, je n'ai pas mangé, j'ai rempli ta déclaration trimestrielle de la collection mensuelle, droit et devoir, le boulot autour de la rue. Et j'ai entendu le chat continuer à violer. Et la lune n'est pas devenue au champ, et le fouquet s'a pris feu, et les jeunes. Les jeunes ont encerclé la PAC, et les adhérents à la RSA ont encerclé les adhérents des sociétés d'auteurs. Et les cercles ont répété « Nous sommes nos propres émissaires Et les cercles encerquant les cercles ont répété « Nous sommes nos propres complots ». Ce n'est pas moi qui ai mis le faux à joint, qui ai joint. Et les BGV sont devenus hôpitaux, et les salles de cinéma sont devenues cimetières, Et les tombes sont devenues écrans de projection de films d'auteur et de culturelle. Et nos autorisations de déplacement sont devenues étincelles de agricole du producteur au consommateur. Et l'étincelle a embrasé les avions et les jeux des épaules se sont fuis. Et les voitures électriques se sont encastrées dans le masque en plastique. Des chiens exagérés, des chirurgiens attendissants des Je ne parle pas d'un le mien qui est celui de Freud et de la bande à Karamazov. Et le miracle a été qu'il n'y a pas eu de miracle. Les 4 HN ne se sont pas mises debout devant le joker. Myriam ne s'est pas mise debout devant le joker. Les cercles qui encerclaient les cercles ont encerclé les supermarchés. Rompons à l'instance, réduction, contrat de confiance, chauffons aux casse, basse, fidélité, samedi marché, famille, shopping, détaxé, contrat de confiance. Trou noir de vos questions. Les questions des sociologues, journalistes, Edwin B.L. Puis, puis, virus. Au comité central invisible, imprévisible, horlogique, territoire, propriété privée, droit d'auteur, puis monde parallèle, multiple, puis cadre, théorie des cordes, des infirmiers en lutte de commande. Je ne me tais pas. Fin. Eh bien, mer, merci Pierre pour euh, ouais. ton intervention. Oui, merci Pierre j'ai eu beaucoup de mal à te comprendre parce que ça c'est lié à Skype et donc effectivement je suis comme toi j'ai hâte qu'on reprenne nos émissions en oh, moment, direct, direct tous ouais, ouais, ensemble 30, jours, autour, autour d'un petit, après, petit après, café après, ou d'un petit voilà. verre voilà, voilà mais, prochain, mais dans la, la vraie vie verre. parce voilà, que vois, ces émissions confinées ouais. c'est amusant un petit moment mais c'est très rapidement barbant voilà ouais, donc on espère les ouais, reprendre le jeudi donc pas jeudi prochain mais jeudi dans 15 jours, on espère reprendre au rythme d'un jeudi tous les 15 jours nos émissions voilà. radars tous ensemble autour d'un godet. Donc les professionnels amis de la paix civile entre chers français copropriétaires, les Macron, Bigard, Ruffin, Zemmour et autres Lordons ont le champ médiatique entièrement libre en partenariat public-privé et surtout débarrassé de tous les empêcheurs de militer en rond. Ce soir, le faux débat entre physiciens, avec un ex-subordonné CEA, commissariat à l'énergie atomique, au sujet des quatre vieux réacteurs nucléaires à eau sous pression de saint paul trois ex-cru euh, Tricastin, euh, peut enfin avoir lieu sur les réseaux associaux. Cette opportunité préélectorale, totalement déconfinée, est une exclusivité réseau sortir du nucléaire et autres accompagnateurs associatifs et politiques de l'excellente filière euh, nucléaire civile nationale. « Si tu ne finis pas ton assiette d'uranium, on va te faire bouffer du charbon », claironnent les militaires et les industriels à travers leurs nervis associatifs, car ils craignent pour l'avenir de leur poule aux œufs de plutonium, en danger d'extinction, sans crainte d'aucune rébellion explosive, autre qu'accidentelle, mais totalement inenvisageable. Y a-t-il un médecin dans la centrale nucléaire qui explose sans autorisation préfectorale En France dans les années 60, avec mes frères et sœurs, nous faisions de la balançoire lorsque nous étions chez mes grands-parents maternels dans l'Essonne. Durant les grandes vacances, des couples d'hirondelles nichaient euh, sur les poutres de la remise où était accrochée notre balançoire. Nous partageions ce territoire ouvert par un côté à un ciel bleu bruissant d'insectes volants. Nos rires ou nos chamailles se mêlaient au sifflement des parents ailés Agiles et rapides, qui entraient et sortaient à un rythme soutenu, indifférent à nos jeux d'enfants, pour tenter de calmer les gosiers insatiables, les petits becs grands ouverts qui s'agitaient bruyamment, émergeant des nids au bout des coups tendus de leur bruyante progéniture, grâce à des insectes régurgités à la hâte. Cette ronde ne cessait qu'au coucher du soleil, nous respections cette trêve naturelle et bienvenue. Peu avant ma conscription, des verts tracteurs John Deere aux cabines fermées et vitrées sillonnaient les plaines céréalières dans des champs agrandis par la destruction des encombrantes haies non rentabilisées. Dans les années 90, après la, pe... après la petite centaine de kilomètres qui séparait la banlieue nord de Paris de la maison de mes grands-parents, le pare-brise du véhicule de mon père qui n'était pas communiste mais tout de même abonné au Journal l'Humanité, n'était plus maculé d'insectes, comme durant les années heureuses de mon enfance. Les tracteurs étaient climatisés car la moisson a lieu en été. Le Crédit Agricole et la FNSEA avaient gagné leur guerre pour un profit agroalimentaire à deux chiffres. Les nids d'hirondelles resteraient silencieux. Fongicides, pesticides, insecticides avaient eu raison de millions d'années de coévolution et de partage. L'Institut national de recherche agricole avait livré la nature à ses bataillons d'ingénieurs agronomes agréés sans que la fragile microbiologie des sols ait droit de citer. Dorénavant, tout est payant. Les chutes, on balance la betterave. Le lait, le porc, devant la préfecture, avec quelques pneus Michelin euh, nationaux enflammés en prime, parce qu'on est exploitant agricole de souche. Faut que ça saigne. Le carnage est marché, subvention, euh, marché commun, subventions européennes. Les bons morceaux sont à saisir. À point de saignant, de la viande au moins deux fois par jour. Ce ne sont que des animaux. Euh, et vous, qui êtes-vous ah bah, Moi, je suis juif, car Jésus, est juif et il est mort juif. Je suis aussi un être humain, comme Jésus était fils de l'homme. Un être humain est un grand primate. Un grand primate est un animal, comme Jésus, engendré, non pas créé. Aux juifs, commence lorsque quelqu'un regarde un abattoir et se dit, mais ce ne sont que des animaux. À moins d'être anthropophage, tâchons de nous aimer les uns les autres autrement que dans nos assiettes. « Le partage du monde commence par un commun respect de toute vie. Sinon, à plus ou moins brève échéance, c'est le carnage qui nous attend. » Voilà, et donc je reprends une petite pancarte que j'avais brandie sur les marches contre Monsanto, qui à ce moment-là oubliait carrément Bayer. Qui, voilà. Et donc, il y avait marqué « Les insectes avec nous », voilà, parce que j'étais pour la convergence avec les insectes. Et de l'autre côté... Eh bien, de manière prémonitoire, j'avais inscrit un seul choix, partage ou carnage. Et voilà, le titre de l'émission de ce soir, c'est un panneau que j'ai fait il y a plus de deux ans, partage, partage. Donc, ce sont des dizaines de milliards d'êtres sensibles, plus ou moins 60 milliards, qui sont tués industriellement tous les ans sur la planète à laquelle nous appartenons, toutes et tous. Les animaux marins, eux, sont comptabilisés en tonnes, de 100 à 200, to à 200 millions de tonnes par an. Ce carnage est un des premiers responsables de la déforestation et des nombreuses et nouvelles pandémies virales. Souvenons-nous, la grippe porcine, dans la grippe mexicaine, qui est devenue grippe porcine après euh, H1N1. Voilà. Eh ben, elle était liée à une euh, grande... Euh, Usine, un grand abattoir, un grand système de transformation de, de pauvres petits cochons euh, en charcuterie, voilà, qui appartenait à un grand groupe agroalimentaire. Et donc, c'est de là qu'est partie euh, la nouvelle pandémie. Pourquoi Parce que pour faire de la viande, pour faire des kilos de viande, eh bien, on donne entre 1 à 5 dans les, dans les aliments euh, des porcs, des vaches, des poulets, eh bien, on met des antibiotiques. On met des antibiotiques parce qu'on s'est aperçu que ça augmentait la masse musculaire beaucoup plus rapidement. Donc très rapidement, il y a des bactéries qui deviennent résistantes et il y a des virus qui peuvent être macrophages. Et donc ça a une influence sur toute la microflore et la micro-faune. Et c'est ça qui crée aussi les nouvelles pandémies, c'est le fait de manger de la viande et ce sont ces élevages industriels, ces véritables camps de concentration pour animaux. Et ce carnage qui est le principal responsable de la déforestation. Pourquoi Parce que il est indispensable pour alimenter ce cheptel domestique qui représente actuellement 60% de la biomasse des mammifères sur Terre. Donc euh, on, on fait quoi Eh bien on va faire des des, des, des des OGM, on va faire du soja transgénique, euh, on, on va faire du, de l'ensilage et donc on va déforester notamment en en Amérique du Sud, euh, des, des, des millions d'hectares pour fabriquer ces aliments qui seront ensuite euh, importés euh, en Europe et qui serviront à nourrir euh, le, le bétail consommé. Voilà. Donc la biodiversité dit merci à tous les consommateurs carnivores. Les sciences et les technologies ont accéléré le carnage qui vide les océans de leur vie. L'Union européenne, prix Nobel de la paix 2012, à des accords de pêche avec le royaume confessionnel marocain qui lui permettent de piller les ressources halieutiques du Sahara occidental au détriment de la vie des populations autochtones. Donc on voit bien que tout ce grand blabla, tous ces gens qui parlent, euh, d'écosocialisme, euh, de d'écologie européenne et, et verte, tous ces gens-là sont dans l'enfumage. Ce sont les mêmes que ces physiciens qui vont nous expliquer que « Oh là là, c'est pas bien, un réacteur qui a plus de 40 ans à Tricastin ?» Ben bah non, les gars, vous savez très bien qu'on a changé l'appellation parce que les mecs, ils ne pouvaient plus vendre leurs bouteilles de pinard autour de Tricastin. Donc ça a changé de nom. Ça s'appelle plus Tricastin parce que quand on ne peut pas changer les choses... On change les mots, comme d'habitude. Voilà voilà pour tous les verts européens grâce auxquels nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge sanglante du glyphosate. N'oublions pas quand même que le glyphosate a été négocié par le groupe des verts au sein de l'Union européenne, comme étant euh, chose négligeable et reportée à, à plus tard, euh, dans le cadre des négociations purement commerciales de ce grand grand marché commun, de plus de 500 millions de consommateurs, Voilà. Tous les violents, nervis, de cette égoïste raison d'État et raison interétatique, sont résolument contre le partage du monde. Les Le Pen, Royal, l'Allemand, Bigard, Attali, Benalla, Valls, Zemmour, Maréchal, Lordon et j'en passe tiennent de criminels propos provocateurs devant des démocrates privés de liberté d'expression médiatique. Et c'est pour ça que cette émission Radar est importante, parce que c'est rien qu'une une, une espèce de petite percée euh, à travers cette chape de plomb, euh, oui, fasciste et, et commerciale, euh, de la communication, euh, et, et je dirais, de, de la communication euh, socialement euh, euh, responsable, enfin, qui permet d'avoir du crédit social. Voilà. Donc, n'écoutez pas Roger Nimot, il n'a aucun crédit euh, euh, sur les réseaux sociaux, d'ailleurs il a à nouveau bloqué une semaine. Tout ce que raconte Roger Nimot, c'est des conneries, c'est des, des, des fake news, voilà. Donc, cet actuel criminel politique et tactique des radicaux libres, voilà, les, les, les Lordons et les euh, Zemmour, ce sont des radicaux complètement libres. Hein, sur euh, BFM, euh, le, la, le bordel facho-médiatique, ils, ils ouvrent leur petite gamelle, alors ils débattent entre eux, ils se passent les mains dans le dos, tu vois, tout ça pour, pour dire que qu'il ben voilà, faut sauver euh, la France euh, de, de, de, de, tout, euh, de tous les allochtones euh, qui, nous, qui nous envahissent, aucun mot pour dire que ces pauvres gens fuient des guerres, qui font les choux gras, euh, ben, des industriels nationaux de la mort. Pas un mot là-dessus, mon gars, attention, il ne faut pas raconter n'importe quoi quand même dans les médias. Tous les ennemis du vital redressement militaro-industriel, les casseurs de morale entrepreneuriale et partisans, doivent dé définitivement être mis hors d'état de nuire à la paix sociale en marche. Le contexte anxiogène d'un déconfinement discriminatoire imposé est le moment opportun, choisi par la mafia élyséenne pour pouvoir organiser, avec la complicité de son opposition électorale agréée, le deuxième tour de la mascarade municipale 2020. Vous êtes, nous sommes, l'anti-gouvernement permanent. Le retour à la normale n'est pas une option envisageable. Et que ce soit à la normale, elle apostrophe normale ou à la normale, elle a. « Normal » avec un « Ce n'est pas envisageable. Le 28 juin 2020, boycott total des urnes du système. Oui, il s'agit bien des urnes du système. Il ne s'agit pas là euh, des urnes de la République parce qu'il s'agit de la République en marche, en marche vers le redressement. Et on le voit, Zemmour et Lordon, à, à part se donner de mon cher, euh, y, y, y, chacun est amoureux de Napoléon et chacun oublie que Napoléon est arrivé au pouvoir par un coup d'État, donc de manière complètement antidémocratique, donc il a mis fin à la République et qu'il a fait ça aidé par les marchands d'armes euh, qui, a, qui, a, qui euh, espéraient euh, être payés de toute leur livraison d'armes à la République. Et donc ils ont demandé euh, pour financer le coup d'État euh, de Napoléon Bonaparte qui lui ont dit « Eh bien, tu nous laisseras créer une banque privée qu'on appellera Banque de France. » Et donc, en 1800, après le coup d'État euh, euh, bonapartiste, eh bien, nous avons eu la création de la Banque de France. Et la Banque de France, comme toutes les banques centrales, euh, nationales, est une entreprise privée avec un directoire coopté de personnes qui décident euh, de la masse monétaire. Ben, Aujourd'hui, on est à la place de, de la nation française avec ses reliquats impérialistes que sont les préfets. N'oublions pas quand même que la manifestation que les réfugiés ont réussi à faire dans la capitale hier, elle n'était pas autorisée par la préfecture, par, par l'Allemand, l'Allemand qui occupe Paris. Non, elle n'était pas autorisée, mais parce qu'il y a le contexte des, des élections municipales fin juin, et la présence de, de députés potiches, eh bien, on a reporté à plus tard le gazage et les coups de matraque, parce qu'ils ont quand même eu lieu, mais loin des caméras de Civicio, qui filmaient en HD, diffusées sur YouTube, dans le dos des CRS, donc vous pouvez voir pendant tout le temps de leur direct, le dos des CRS, après, heureusement j'ai vu des gens qui, qui faisaient un peu plus, je dirais, de journalisme, qui étaient au milieu des réfugiés et qui ont suivi le cortège jusqu'au moment où, effectivement, on gazait et on commençait à leur expliquer euh, que la démocratie avait euh, des limites. Voilà, parce que si on pouvait commencer à changer le monde dans les rues ou dans les urnes, je pense que manifester serait définitivement interdit et de même que voter. Voilà, et donc... Les urnes du système sont là pour nous faire croire que les élus, surtout les élus locaux, les maires ou les conseillers municipaux, peuvent faire quoi que ce soit. Mais on le voit très bien, que ce soit pour le contournement, des contournements routiers, euh, des épandages de pesticides, euh, l'implantation euh, d'usines classées Céveso ou de sites Céveso, et eh bien quand les maires prennent des arrêtés municipaux, ceux-ci sont cassés en justice par les préfets. Parce qu'il ne faut pas oublier que sous le mandat de François Hollande, quand M. Emmanuel Macron était ministre des Finances de M. François Hollande, euh, l'homme qui a fait assassiner 40 ressortissants français à, à l'étranger de manière extrajudiciaire, eh bien, il euh, y a une loi qu'on a appelée la loi Macron, qui permet aux préfets, quand les emplois salariés locaux sont en jeu, de faire euh, droit de veto, voilà. Mais de toute manière, le pouvoir exécutif local, dans le cadre de la Constitution, est entièrement dévolu aux préfets, qui sont nommés par le président de la République, par le roi élu. Donc on est là, dans une politique purement et simplement impérialiste, comme en Algérie. En Algérie, c'est le préfet qui demandait de tirer sur la foule des Algériens, qui à l'époque était euh, euh, de manière imposée déclaré euh, français. Oui, c'est Algérie française euh, que les Zemmour et les Lordons doivent certainement regretter et pleurer quand la France avait un empire colonial, comme euh, l'Angleterre avait son empire britannique. On voit ce que ça a donné aux États-Unis après le massacre des autochtones. Donc ces gens-là n'ont vraiment aucun respect des peuples et aucun respect de la biosphère et des territoires. N'oublions pas qu'en août dernier, Vladimir Poutine, bientôt président à vie de la Fédération de Russie, lorsqu'il sera président du Conseil constitutionnel, eh bien cet individu s'est permis, sans se faire tirer l'oreille par l'IEA, d'expérimenter un missile de croisière à propulsion nucléaire. N'oublions pas que nous avons eu des épisodes sur l'Europe euh, de pollution au ruthénium euh, réellement inexpliquée, euh, réellement inexpliquée, parce que ruthénium seul, alors qu'on sait très bien qu'il y a des générateurs euh, thermoélectriques qui utilisent justement le ruthénium. Alors, à savoir, est-ce que ces missiles de croisière avait été testée sur l'Europe, ce qui pourrait expliquer que dans une émission radar, on avait carrément donné le numéro de transpondeur de l'avion militaire américain qui effectuait des mesures de radioactivité sur l'Europe, qui était en train de quadriller l'Europe, et effectivement certainement pour savoir d'où provenait cette pollution radioactive, quand bien sûr les médias eux-mêmes en parlaient peu ou pas, ou s'ils si en parlaient, c'était pour nous désinformer et nous expliquer que ça venait du site de Mayak. Voilà. Chose qui n'a jamais d'ailleurs été euh, démontrée factuellement. Donc cet enfumage est extrêmement grave. Aujourd'hui, les réacteurs nucléaires français, pour beaucoup d'entre eux, sont très mal entretenus et très vieux. Euh, ils ont été conçus tous pour des durées d'utilisation de 30 ans. Conçus pour des durées d'utilisation de 30 ans et pour fonctionner avec des combustibles d'oxyde d'uranium. Eh bien, euh, le CEA, l'IRSN, le, le, euh, le EDF, euh, l'État français euh, donne des dérogations pour… Euh, parce que là, à Tricastin, il y a un réacteur qui ont 40 ans. Mais on veut 50 ans, 60 ans. C'est-à-dire, en fin de compte, on veut qu'ils nous pètent à la gueule. Mais à ce moment-là, ben, ce sera comme le coronavirus. Il y aura des morts, mais zéro responsable. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on nous parle des confinements, euh, on a convoqué euh, alors qu'il y avait pandémie le premier tour, on va convoquer alors qu'il y a encore pandémie le deuxième tour, mais tout ça d'un ben, commun accord avec de l'extrême gauche à l'extrême droite, parce qu'on a des candidats, on a des listes, on va faire des scores. Ouais, on a gagné, on a gagné. Voilà, tout ce qu'on va gagner ça va être bientôt une putain de catastrophe nucléaire. Voilà. Et qui, qui est-ce qu'on aura à la télévision bah On aura Madame Rivasi et M. Jadot qui diront, on vous l'avait bien dit, on vous l'avait bien dit. Voilà. On vous l'avait bien dit, donc maintenant, bah oui, bah les pastilles d'iode, bah, oui, bah elles ne sont pas disponibles, c'est pas grave. Il fallait la prendre la première semaine, bon, mais c'est pas grave. Si vous avez bien mis la serpillière sous la porte, il n'y a pas de problème. Voilà où on en est actuellement dans, dans, dans cette... État français, dans ce très mauvais état français. Et parallèlement, on a tous les abrutis qui n'ont aucune euh, solution à apporter, autre euh, que d'expliquer qu'il faut remplacer le nucléaire par autre chose. Non, il ne faut pas remplacer le nucléaire. Il faut, par exemple, l'industrie automobile, il ne faut pas la subventionner. Il faut demander aux scientifiques et aux techniciens de développer rapidement des solutions de transport individuel à propulsion humaine, style vélo couché ou vélo mobile, 3 ou 4 roues avec des carrosseries textiles, oui des carrosseries textiles vous savez comme les parapluies, légers, rapides, où 80% de la puissance musculaire des jambes passe au transport, alors que sur un vélo classique euh, verrouillé par euh, un règlement de l'Union Cycliste Internationale pour empêcher les cyclistes de remporter toutes les compétitions avec des vélos couchés, eh bien, euh, a décidé que vous étiez au-dessus du pédalier, ce qui fait qu'il y a moins de 40% de votre puissance musculaire qui est utilisée pour le déplacement. Alors qu'en vélo couché, avec un appui d'eau, c'est 80%. Donc deux fois plus d'énergie. Aujourd'hui, un champion, il peut développer 400 watts d'énergie avec ses deux grosses guiboles euh, et puis bon... Euh, le PO et puis toutes les saletés euh, et puis voilà et mais par contre un homme normalement constitué il peut développer 200 watts et bien sans, sans se mettre la rate au court bouillon avec 100 watts et deux personnes on pourrait très facilement avoir des véhicules personnels euh, à propulsion humaine qui rouleraient entre 30 à 50 voire 60 km/h et dans les descentes qui auraient intérêt à avoir des freins à disque voilà donc aujourd'hui les solutions c'est de pouvoir reconvertir le tissu industriel et le reconvertir pour le relancer sur des activités utiles, utiles aux hommes, mais aussi utiles à tous les autres êtres vivants. N'oublions pas que les voies de chemin de fer, le cheval de fer, quand, quand euh, les, les Britanniques ont colonisé les terres qui appartenaient aux Autochtones euh, aux États-Unis, eh bien... Le chemin de fer, pour passer, il fallait tuer les bisons, qui étaient la ressource principale des peuples des plaines. Et donc, on a massacré, oui, on a fait un carnage des bisons. Il y a des photographies de pyramides de têtes de bisons. Et vous savez ce qu'ils faisaient Ils récoltaient les langues pour les revendre, et tout le reste pourrissait. Tout le reste pourrissait. Et pendant ce temps-là, les Indiens, ils mouraient de pandémie parce qu'on leur avait filé des couvertures avec des maladies auxquelles ils n'avaient pas de résistance. Et là, euh, ils étaient mis dans les réserves pour crever, pas pour être confinés, pour crever. On leur filait de l'alcool pour, pour, les, pour les abrutir et des couvertures pour les tuer. Voilà comment la vie est respectée. Voilà comment ces hommes qui se prétendent humains, ces, même pas ces capitalistes, ces impérialistes, traitent les autres êtres humains Comment voulez-vous qu'ils puissent traiter autrement les animaux Donc, nous pouvons faire des choses. Nous pouvons décider de territoires où l'homme n'a plus à foutre les pieds, la main, la truelle ou la bêche pour rendre aux animaux des endroits où ils puissent vivre. Voilà. C'est ça, partager la Terre. Et tant que nous ne ferons pas ça, eh bien, il n'y aura aucune solution à l'impasse dans laquelle nous sommes engagés car nous sommes engagés dans une impasse qui finira soit par un carnage, euh, et je pense même un carnage thermonucléaire, c'est pour ça que comme un abruti tous les ans, je jeûne 4 jours à l'eau du 6 au 9 août, comme un abruti tous les ans, je déclare sur les sites du réseau sortir du nucléaire, le jeûne de Taverny du 6 au 9 août inclus, et comme d'habitude tous les ans, eh bien ce jeûne... Euh, qui n'est pas antinucléaire, vu que c'est juste on lutte contre les armes thermonucléaires, n'est pas inscrit à l'agenda du réseau sortir du nucléaire. Parce que l'agenda du réseau sortir du nucléaire, c'est faire du fric sur des événements pour accompagner les politiques aux élections. Et voilà pourquoi, sur les réseaux asociaux, dont je suis exclu, eh bien, ils peuvent organiser ce qu'ils appellent des débats avec deux physiciens qui vont se renvoyer la balle, mais zéro médecin, pour expliquer que le, nu, que le nucléaire est antinomique avec la vie, antinomique avec la vie. Français, Française, si vous n'avez pas compris, durant la pandémie de Covid-19, que vos vies ne valaient rien pour tous ces gens qui s'appellent les sachants et les décideurs, c'est que vous n'avez rien compris. Et ce monde d'après, mais ce monde d'après, au sens, ce monde cosmétique, avec, avec des Nicolas Hulot, qui possède un 4x4, un truc en hors-bord, une villa, un truc qui, qui voyage en avion, qui prend l'hélicoptère, qui a un bilan carbone euh, qui est équivalent, je dirais, euh, à une ville de 20 000 habitants habitée par des animaux, Eh bien, ce type-là se permet de, de dire euh, le temps est venu de s'embrasser sur le trou du cul, le temps est venu d'un monde nouveau, le temps est venu. Voilà. Et effectivement, le temps est venu pour euh, les, les lobbies euh, industriels de dire qu'il faut déployer rapidement la 5G parce que c'est le moyen contre la pandémie. Le temps est venu de mettre une application qui va vous fliquer par rapport au Covid-19. Le temps est venu de bientôt vous en la reconnaissance faciale. Donc effectivement, à un moment, il faudra que vous retiriez votre masque pour pouvoir vous fliquer n'importe où et pour pouvoir vous interdire de voyager, vous interdire de communiquer et interdire les autres citoyens de parler avec vous parce que sinon ça pourrait leur retomber sur le nez donc on est en train de créer une société fasciste avec autarcie euh, autogérée électroniquement et c'est totalement inacceptable et ce monde à venir je l'appelle l'immonde à venir et cet immonde à venir nous n'avons pas à y prendre part d'une manière ou d'une autre alors je me réjouis je me réjouis quand j'entends parler de, de, de combustion spontanée d'antennes 5G. Oui, effectivement, la combustion spontanée du corps humain, c'est encore un grand mystère, mais là, il y a un nouveau mystère euh, ésotérique, euh, occulte, c'est la combustion spontanée des antennes 5G. Ben oui, visiblement, il se passe quelque chose, il y a des choses franchement étranges qui sont en train de, de se passer. Est-ce qu'il y aurait... Euh, Est-ce que la résistance serait nos Est-ce qu'il y aurait des, des, des, des puissances immanentes euh, qui viendraient euh, au secours euh, des hérissons euh, euh, et des vers de terre Peut-être, peut-être. Donc j'en profite, avant de rendre l'antenne, de dire déjà merci à Marc, qui a galéré comme un malade... Pour qu'on puisse faire cette émission radar. Merci à Pierre aussi d'y avoir participé. Et je vais après aller l'écouter pour, pour entendre clairement euh, ce que Pierre vous a dit, parce que euh, par Skype, c'était très difficile. Mais je veux aussi euh, saluer euh, amicalement et fraternellement euh, Muriel Cap de Vienne, et tous les gens de, je vais dire, l'ex-ZAN de Leron, même s'ils y ont encore le jardin, et, et notre ami euh, Eric Potetin parce que ces gens-là, euh, humblement, euh, sont dans la gratuité, le partage et le respect de la vie. Ils sont tout ce que euh, déteste et honnie euh, le meilleur conseiller du prince Mohamed Ben Salman, Jacques Attali. Ce que Jacques Attali avait dit euh, quand la plateforme... Euh, aéroportuaire de Notre-Dame-des-Landes a été justement abandonné, qu'il fallait quand même les envoyer se faire foutre et leur mettre quelques coups de matraque et leur arracher une ou deux mains avec des grenades de désencerclement, parce que ce n'est pas acceptable que des citoyens décident de l'aménagement du territoire. Comment, où va-t-on si les gens décident de comment leur territoire va être aménagé Vous avez bien raison, monsieur le fasciste Jacques Attali. Voilà, et là-dessus, je vous dis euh, malheureusement à la semaine prochaine sur euh, Skype, et j'espère que dimanche prochain, ce sera une dernière émission Radar confinée, parce qu'il y en a marre de Skype, il y en a marre de Skype, il y en a marre de Skype. Salut à toutes, salut à tous, et euh, ben, à dimanche prochain, et cette fois-ci on l'espère à 20h30. Hein. On fera tout pour, mais bon, c'est indépendant de notre volonté. Merci Marc. Merci, Roger. Je, je...